Bonjour, Donc, on continue notre série d'évaluations, cette fois-ci avec des questions à choix multiples sur la région fémorale. On commence directement. Alors Le muscle droit fémoral constitue l'un des quatre chefs du muscle quadriceps fémoral. Il naît sur la face externe de l'épine iliaque supérieur il se termine sur la base de la patella, il est innervé par le nerf sciatique, il est fléchisseur de la jambe. On corrige Alors, les bonnes réponses sont bien les propositions A et C. Le muscle droit fémoral représente le chef superficiel du muscle quadriceps fémoral. Il se termine sur la base de la patella. En fait, ces fibres superficielles passent en avant de la patella pour rejoindre le ligament patellaire. On passe à la deuxième question. Alors, le muscle sartorius, né de l'épine iliaque inférieur il se termine sur la face médiale du tibia. Il appartient au muscle de la patte -doigre. Il est innervé par le muscle obturateur. Il est fléchisseur de la cuisse et de la jambe. Alors, les bonnes réponses sont les propositions B, C et E. Les muscles de la patte d'oie comprennent aussi des muscles gracides et semi-tendineux. Le muscle sartorius se termine sur la face médiale du tibia, au-dessous de la tuberosité tibiale. Et il est fléchisseur accessoire de la cuisse et de la jambe. Concernant le trigone fémoral, il est limité médialement par le muscle sartorius. Il est recouvert par le fascia criblé. Il contient des nœuds lymphatiques inguino-superficiels. Il contient la petite vinsaphène. Et eux, ils contiennent le nerf iliohypogastrique. On corrige. Alors, les bonnes propositions sont bien les propositions B et C. Le fascia criblé recouvre le hiatus saphène. Il est perforé de multiples orifices. En ce qui concerne la proposition C, le trigone fémoral contient des nœuds lymphatiques inguinaux superficiels situés autour de la partie terminale de la grande veine saphène. Passe à la question suivante. Alors, concernant l'artère fémorale, elle fait suite à l'artère iliaque interne. B. Elle est sous le ligament inguinal et elle est latérale à la veine fémorale. C. Elle parcourt le canal des adducteurs. D, elle se termine au niveau du hiatus tendineux du muscle adducteur. Et E, elle donne une seule branche collatérale. On corrige. Alors les bonnes propositions sont bien les réponses B, C et D. Dans la lacune fémorale, l'artère et la veine sont contenues dans la gaine fémorale. La branche fémorale du nerf génito-fémoral est antéro à l'artère. Le canal des adducteurs est limité par le muscle adducteur en arrière, le muscle vaste médial en avant et le fascia subsartorial médialement. Le hiatus tendineux du muscle grand adducteur limité par le fémur et le tendon du muscle grand adducteur, fait communiquer le canal des adducteurs avec la poplitée. Concernant l'innervation du membre inférieur, le nerf fémoral est chargé d'innerver le muscle core le muscle grand adducteur, le muscle pectiné, le muscle gracile, le muscle obturateur externe. On corrige. Alors dans cette question, il n'y a qu'une réponse juste, c'est bien la réponse C. Le muscle pectiné est innervé par le nerf fémoral et accessoirement par le nerf obturateur. Concernant le nerf obturateur, eh bien, ce nerf est chargé d'énerver le muscle obturateur interne, le muscle obturateur externe, le muscle long adducteur, le muscle sartorius, le muscle grand adducteur. On corrige. Alors, les bonnes réponses sont bien les réponses B, C et E. En fait, le nerf obturateur innerve tous les muscles adducteurs et le muscle obturateur externe. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous est utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et à très bientôt.